OK, bienvenue dans notre émission African Ferrari Show pour l'année 2023. Ça, c'est notre première émission de l'année. Donc, nous vous disons et bonjour en français et en Lingala, Mbote, en Swahili, jumbo. Et nous disons aussi Happy New Year, bonne année. Et en Lingala, Mbola Elamou, yasika et puis en Swahili, Mwaka Moupia. Euh, comme vous le savez bien, notre émission, c'est African Verre Show. C'est une émission qui est focalisée sur euh, l'éducation sanitaire, la promotion de la santé de la communauté, donc euh, les différents immigrants qui habitent ici et à Vermont, principalement dans la ville de Burlington. Alors, comme introduction, comme le savons bien, le tabagisme est un problème majeur de santé publique aux États-Unis. Il entraîne des maladies et des handicaps et nuit presque tous les organes du corps. Plus de 16 millions d'Américains vivent avec une maladie causée par le tabagisme. Pour chaque personne qui décède à cause du tabagisme, au moins 30 personnes vivent avec une maladie grave liée au tabagisme. Donc, Le tabagisme peut causer entre autres les cancers, les maladies cardiaques, les accidents vasculaires cérébraux, les maladies pulmonaires, les diabètes, les maladies pulmonaires obstructives, chroniques, l'emphysème et puis la bronchite chronique. Mais aussi, le tabagisme et, augmente également les risques de tuberculose, selon certaines recherches, et certaines maladies oculaires et des problèmes de système immunitaire, notamment la polyarthrite rhumatoïde. Alors, pour la première fois en 2023, j'ai l'honneur, sur ce plateau, d'inviter deux euh, grandes personnalités. Et, et Ines, elle est, elle est médecin, pédiatre, spécialisée en pneumologie, donc élève dans le département de pédiatrie et dans la spécialité de pneumologie. Donc, elle est pédiatre pneumologiste, si on peut dire. Mais aussi, elle est accompagnée d'une étudiante aussi, en médecine, à la faculté de médecine à l'Université de Vermont, qui vont nous entretenir sur un sujet très important dont nous allons découvrir tout à l'heure. C'est sur euh, euh, la, la cigarette électronique, ou bien en anglais e-cigarette. Alors, euh, je vais leur passer la parole pour qu'ils se présentent. Hello. Hello, good morning. Good morning. Hi. Hi. So we're gonna say something in French, bonjour, do you know bonjour? <laughs> bonjour. <laughs> Thank you. So uh, can you introduce yourself, please? Uh, sure, uh, my name is Dr. Ellie Ferrissey, and I am a pediatrician who takes care of children with lung and breathing problems at the University of Vermont Children's Hospital. Okay. And, and my name is Lauren <coughs> Tian. Um, I got my MPH from the University of Texas Health Science Center and I'm currently a first year medical student at the University of Vermont Larner College of Medicine. Oh, très bien, comme nous venons de les écouter, donc nous avons Dr. Lee qui est spécialiste en pédiatrie et principalement dans les, la, la pneumologie, donc elle est pneumologiste pédiatre qui soigne les enfants, qui s'occupent des problèmes respiratoires et accompagnée de, de, de Lorraine qui est étudiante et spécialiste aussi en, en santé publique mais elle est encore pour terminer euh, ses études en médecine je crois en 2026. C'est avec elle que nous allons parler maintenant sur euh, la cigarette et électronique. D'avance aussi nous disons merci à Evan qui est le directeur chargé des communications et marketing qui nous a mis en contact avec elle pour que nous puissions parler de notre sujet, sujet d'aujourd'hui. Lui, est, il fait partie de l'éducation, euh, il fait partie d'une euh, organisation <coughs> plutôt appelée Burlington Partnership for Health Community, Healthy Community. Alors, sans trop tarder, nous allons commencer la première question. So, we gonna uh, start now. Um, what is in So, um, vaping or vaping, is... Vaping, yeah. Yes, uh, so an electronic cigarette uh, is also called an e-cigarette or a vape. And this is a battery powered device that is used to deliver flavorings and sometimes nicotine or THC to the lungs. So um, on the slides here, this battery heats um, up a metal coil here, which will heat up a liquid that's in this part of the vape. Um, and when that, that liquid, which is called an e-juice or an e-liquid, when that is heated up, it creates an aerosol that is inhaled into the lungs. Um, this is often called a vapor, which might trick people into thinking that what is inside that uh, aerosol is just water, but it really isn't. That aerosol contains a lot of chemicals that are toxic and irritating to the lungs and the airways. And there's often also a chemical in there um, that affects the brain, such as nicotine or a THC. And we know that a lot of young people use e-cigarettes, but unlike regular cigarettes, these often are hard to tell if people are using because they don't have a certain smell. Um, they're often fruity flavored or fruity smelling and so they can be confused with soaps or perfumes Um, and they are often also designed not to look like cigarettes. So uh, they often look like USB devices. Mm -hmm. um, and this is a picture of just a variety of types of electronic cigarettes that people might um, use. And you can imagine that looking at this, it might be hard to pick out the e-cigarette from the other things in somebody's backpack or their purse.: Okay, thank you so much. So I'm going to explain French, Swahili and Lingala. Uh, I'm gonna to start in French first. Euh, je venais de lui demander qu'est-ce que la cigarette électronique, c'est quoi Alors, elle venait de dire qu'on eh, appelle ça soit la vapeur ou la vape. vape c'est un appareil alimenté de batteries, utilisé pour délivrer des arômes, arômes et, et de la nicotine au niveau du poumon. Alors, cette batterie, quand ça chauffe, hein, et, elle, elle accompagne des bobines métalliques. Et quand ça chauffe, ça dégage une certaine vapeur, qu'on appelle les liquides, c'est illiquide. Et ce liquide-là est inhalé sous forme d'aérosol. L'aérosol, c'est un produit chimique vraiment toxique que nous pouvons trouver aussi dans d'autres substances au niveau de l'environnement. Et cet aérosol, quand il est produit par cette cigarette électronique, ça crée ce qu'on appelle la vapeur. Et là-dedans, ils mettent des substances, que, donc il y a une odeur qu'on appelle arôme, donc c'est vraiment une, une bonne odeur, qui pense que ce n'est pas réellement une cigarette et, et ordinaire. Et pourtant, cet aérosol contient beaucoup de produits chimiques toxiques et irritants même, qui affectent les voies respiratoires et les poumons. Et contient souvent des substances aussi qui affectent les cerveaux. Entre autres, nous avons, nous, comme nous le savons bien, la nicotine, ou bien THC. Et ces produits-là, beaucoup de jeunes utilisent pour euh, euh, fumer, créer une sorte de récréation, une détente et tout ça. Et c'est très, très grave, très toxique au niveau des poumons, au niveau du cerveau et d'autres organes et, et lointains. Alors, les gens qui ont conçu ces cigarettes-là, elle présente sous forme même des... Qu'est-ce que je, je dirais Sous forme des... De, de, de, des isb que nous utilisons dans l'ordinateur pour enlever l'esprit des gens que ce n'est pas seulement de la cigarette, mais les produits qui contiennent là-bas, c'est très dangereux, et pour le poumon, et pour les surtout pour les jeunes adolescents et les jeunes adultes. Bon, bande-couteau, ça, la ni interprétation comme il faut comme une interprétation littérale mais on explique un peu avec certains mots qui va aider à nos jeunes nos jeunes adolescents de comprendre les méfaits de la cigarette électronique donc cigarette haut ou zolo que awa ezaba cigarette moko ezali un peu différent na haut haut ou yebi yebi msa ka milinga ebélé tout ça mais awa na ba kreya kiyango pona ko Distraire les gènes qu'ils arrivent vraiment à la capacité d'avoir une odeur à pour que y ait Mais dedans, il y a des produits produit très toxiques et irritants. Il y a des niveau du cerveau et puis poumon. poumons. C'est ce qui fait que les à la longue cause des maladies de toko maladie basketo bengsaki eh, pneumologue pediatre au asanya kabana au badawa pomme ya ya nini apema nde aku expliquer bi son alors en large wandugu wapenzi ni swahili wandugu wapenzi hapa sasa tuko na sana juu mambo ya ya sigarette ile baneta ile e cigarete juu ya kusaidia bajeni yetu e cigarete bali fanya hayo iko mp tofauti na ile yenye tunaiwaka watu banavutaka pia Banatia arufu mwa muzuri sawa ya, ba, ya ya nini a, a, a, arufu ya nini ya kusema ya mafrui, sawa arufu ya ya malasi vile juu kama watoto viko banavuta vuta yao kama iko modele moja na ingine alondani ile ile ile ile ile nini ile kuko ma ma ma produimo ya mubaya sana yenye nenda kukicho, kicho yenenda kuku aerosol iko maproduma ma problema mbaya sana kati ya ndani kuko, kati ya hile ayarosu kuko nikotini. Njyo nenda kuenda ku kicho. E kama mtoto alianza lianza deja kuwazi chini, italeta ba ya mingi. Na njyo tuko tona community yetu hapa, ba mingi par plaisir, jua barafiki, jua kujide tandre, jwa bengeno wansu alors njoba tutumingi bigona bigona biko il biko cigarette. vuta ile ile e cigarette na naleta magumu mingi sana tutasikia hapa docteur tukona na mona wake batatuambia na njole mwana na kumapicha bana tuonesha gisi bana kwaka muku tengeneza hayo pour que ba geneetu ba ba pate kuivuta hayo so now we gonna uh, ask the second questions so explain in french so ile lingala That's uh, yeah Okay so uh, the second question uh, I ha I I have heard that vaping is not uh, bad for uh, US smoking is it actually dangerous so well Lots of people think e-cigarettes are safe to use because they do not burn tobacco and they have fewer chemicals in them. Mm -hmm. The truth is they actually haven't been around long enough for us to know what the long-term effects of frequent usage are going to be. It took several decades to show that cigarettes are linked to early death through cancer, heart disease, lung disease, and strokes. Um, and e-cigarettes have really only been widely used for about seven years. So we don't have long-term data about e-cigarette safety. We do know that the chemicals in e-cigarettes have the potential to cause cancer and lung damage. Mm. The, the flavorings in e-cigarettes are chemicals that could be safe to eat in food, but have been shown to cause lung damage when they are inhaled. We also know that um, adolescents and young adults who vape are more likely to go on to smoke cigarettes, mm -hmm. which we already know is harmful to the body. And, and this is very concerning because these most of these young people may not have started smoking cigarettes at all if they had not started with e-cigarettes first. Mm -hmm. Très très bien. Alors, euh, je venais de demander la deuxième question. Euh, on a entendu dire que ceux qui prennent cigarette euh, n'est pas aussi mauvais pour ceux qui filment. Et réellement, c'est dangereux. Alors, c'est ce que notre étudiante en médecine, elle venait vraiment de bien répondre à la question. Et on dit la, la cigarette électronique existe il y a déjà, il y a depuis sept ans. Alors, beaucoup de gens pensent que les cigarettes électroniques peuvent être utilisées en toute sécurité car elles ne brûlent pas de tabac et, et contiennent moins de produits chimiques. C'est faux, c'est très dangereux, comme elle venait de dire. Il a fallu plusieurs décennies pour montrer que les cigarettes sont liées à la mort prématurée. Donc, la mort prématurée pour les mamans qui fument et qui sont grosses, et quand elles veulent mettre au monde, ce sont les enfants sont nés d'une prématurité. Voilà, dit au cancer aussi, et aux maladies cardiaques, et aux maladies pulmonaires et aux accidents va vasculaires céré cérébraux, ce qu'on appelle AVC. Alors, les produits chimiques qui contiennent e-cigarettes, eh, e eh, qui contiennent peuvent causer les cancers, mais aussi des lésions pulmonaires. C'est très dangereux pour les adolescents et puis les jeunes adultes. Je crois qu'en Lingala, eh, tout ce colbango déjà que cigarette wana ezali produit vraiment chimique très toxique très dangereux parce que ba ça lesango ya plutôt ya 7 ans on a bah recherché et la kisike euh cigarette wana ezali na des produit qui ezali ko causer lésions au niveau à poumon mm? si eh, nous pouvons dire ceci donc ezali ko causer lésions au niveau à poumon et aussi, en français, c'est l'AVC. C'est vraiment mal même en Afrique, tout ça. Alors, on a dit, les jeunes na cigarettes cigarettes ils a alors ndani hayo tulisanga kwa ma product nyego mubaya sana yenye nda kukamata ku, ku nivyo ya ya kukwetu na pumuka kupumo et puis ina ina inakuwa ina, ina, ina mko pia kicho iko nenda pia ku kicho afait uh, contre ma ladhi mingi imtu kuanguka briskemao na kufa ile tunaita eh, AVC, ku ku, ku français alors il il faut pour que les danger. Alors, so the, the third question, what is nicotine? Oh, That's very important. Thank you. Um, yeah. Nicotine is a highly addictive chemical that is found in the tobacco plant. Mm -hmm. So this is the ingredient in cigarettes that make it hard for people to quit cigarettes when they want to stop smoking. Mm -hmm. This chemical is often found in electronic cigarettes as well and that is the chemical that makes it hard for people to stop using e-cigarettes when they want to stop using them. Mm -hmm. And I see a lot of young people who start vaping or using e-cigarettes because they want to try out new flavors or do something fun and social with their friends uh -huh. and then they're taken by surprise by how quickly they become dependent on it and what that looks like is a young person who starts vaping and then wants to stop but they can't because uh -huh. they're experiencing uh -huh. withdrawal uh -huh. We know that the younger people are, when they start using nicotine-containing products, mm -hmm. the harder it is for them to stop later. Mm -hmm. And this is because the teenage brain is still in a stage of development that makes it very susceptible to nicotine addiction. Mm -hmm. um, this would be different is if you or I started using nicotine as adults. It has a very different effect. Mm -hmm. So when the brain gets a rush of nicotine, it feels good. It makes people feel energized or able to focus more or some people use it to help them relax. Mm -hmm. But the problem is that once that's gone out of the brain, then the brain thinks that it needs more nicotine in order to feel normal again. Mm -hmm. um, this is called nicotine withdrawal and it is a sign that the brain has become dependent on mm -hmm. nicotine we know that nicotine withdrawal is very uncomfortable for people. People feel sad and irritable and anxious, they're more easily frustrated, they might have difficulty sleeping um, or difficulty concentrating and then when they use nicotine again those feelings start to feel better or go away and that might Teach somebody that they actually feel like they need nicotine in order to deal with feeling sad or anxious or frustrated, but actually what they're what they're experiencing is this vicious cycle of nicotine addiction and withdrawal. Thank you. Also, uh, nous allons dire en français, qu'est-ce que la nicotine? La nicotine, c'est quoi? Nous entendons parler de nicotine, nicotine, c'est quoi? On dit c'est un produit vraiment et hautement addictif, présent dans les plants de tabac. Et c'est un ingrédient hein, des cigarettes et qui fait qu'il est très difficile d'arrêter de fumer après que le cerveau en soit dépendant. Donc, ce produit-là, nicotine, va, ça va migrer au niveau du cerveau et le cerveau va devenir euh, dépendant. Et beaucoup de jeunes, comme le savons, ils prennent pour se relaxer, pour au début récréationnel, pour se détendre. Et quand vous devenez eh, dépendant de ça, donc eh, c'est très difficile d'arrêter, surtout quand les jeunes commencent à l'âge de l'adolescent. Très, très difficile d'arrêter. Et à la longue, si tu continues toujours à prendre ça, si tu ne prends pas, c'est comme si tu es mal à l'aise, tu es inconfortable, tout ça. Ça vous pose toujours à prendre, à prendre, à prendre. Et à la longue, en français, en pharmacologie, on peut dire que ça crée ce qu'on appelle le sévrage de la nicotine. Alors, là, c'est très difficile quand quelqu'un a des difficultés pour stopper. Maintenant, quand la, la durée à laquelle vous prenez la, la, la, la, la cigarette électronique, et au moment où votre cerveau dépend de la nicotine, quand vous arrêtez, il y a ce qu'on appelle, cette manifestation que nous appelons la sévrage, le sévrage de la nicotine. C'est-à-dire que c'est très difficile que quelqu'un puisse arrêter, vous devenez anxieux, euh, frustré, inconfortable, pourquoi pas même difficulté de dormir, tout ça. Vous voyez que non, la vie ne tourne pas bien, il faut se prendre. Alors, tout ce le que vous avez dit, la nicotine, c'est un ingrédient que vous trouvez dans la plante, mais vous trouvez dans la plantes, de plante à taille, c'est cigarette électronique. Alors, ceux qui ont déjà filmé à partir de 14 ans, 15 ans, na 17 ans, 18 ans, ceux qui ont mis en place, ils ont mis en place. Ceux qui ont mis en place, ils ont créé ce qu'on appelle, en d'autres termes, on peut dire, comme dépendants dans la nicotine. Alors, ceux qui ont mis en place, beaucoup plus, ils se, ont senti qu'on dirait qu'ils ont relaxé, tout ça, ils ont mis en habits récréationnels. Mais entre-temps, ils e ont causé des problèmes au niveau du cerveau. Et maintenant, au moment où il y a c'est difficile. un cèvrage. Donc, vous des choses bien, to avez difficile. Il y a un sévrage, donc il y a nicotine à niveau du cerveau donc comme au comme nicotine une substance vraiment chimique très très très nocive à niveau du cerveau quand nicotine est cigarette à electronic image alors Inenda kukicho kama mtoto ananja kuvuta ile sigaretti mbele wakati ina mcree difficulté kwae kuacha kama asivuta acha shikia mzuri atalamuka hivi petetre iko concentré donc kwae kuj relaxe ina mtuma avute tu ayo kine ofira mezil ko na mtoto ko na vuta niko na ma mingi kukicho na kupumo na mwili mzima alors sota sasa sonako wa wewe kuacha iko nguvu Na mutu kwa kuacha briskema, neza kumu, kumuangusha kutablo ingine, ili tuneta eh, eh, sevraj kuswaili mzuri, eh, mutu wa shilali mzuri, wa shiki bie, ifo paka akunyu. Njoo eh, muulizo natoka kuwauliza hapa. Halo, bila kugawia, eh, I think the fourth question, I think, so it, um, what does vaping eh, do to the lung? Yes, yeah, so some people may have heard about young people having to go to the hospital um, to treat problems related to vaping, and although this does happen and it's very concerning when that happens, that's not the most common thing mm -hmm. that we see. So in my clinic, I take care of teenagers and young adults who have breathing problems, and it is much more common that people who are vaping regularly mm -hmm. will have some sort of chronic respiratory problem. So this might be that they have a cough all the time, even mm -hmm. when they're not sick, mm -hmm. or they have a hard time getting better after they get an illness, even something like the common cold. Or um, if somebody has asthma, it mm -hmm. makes it very difficult to control their asthma and they might need more medicines mm -hmm. to take care of their asthma. Mm -hmm. I also see um, athletes who <coughs> vape regularly have a harder time uh, breathing during exercise and they don't feel like they perform as well during their sports. Mm -hmm. So these are the most common things that I see from vaping. OK. Alors, très bien. J'étais en train de poser les problèmes au niveau des, des, des, des poumons. Et les gens qui, qui sont en train de fumer ce qu'on appelle la vape, qu'est-ce que ça cause au niveau des poumons Il y a des problèmes respiratoires dits au vapotage. Au C'est très, très, très fréquent dans sa pratique parce qu'elle consulte les adolescents, les jeunes à tout moment et c'est ce qu'elle voit dans sa pratique clinique. Et ils ont des problèmes vraiment très sérieux respiratoires qui sont même chroniques. Et puis, euh, elle présente, les, ces, ces, ces patients-là présentent des tout, des tout, et à tout moment, même s'ils ne sont pas malades, ils sont en train de tousser à tout moment. Et le rhume aussi, hein, le rhume chronique, on peut dire. Et ces produits-là, chimiques, euh, qui migrent vers les poumons, rend la personne non résistante aux infections. Donc quand, on, quand les poumons ne sont plus vraiment, euh, euh, je peux dire, résistants à cause de ces produits-là, donc l'individu est sujet à multiples infections à tout moment. Et les asthmatiques aussi, qui ont des produits mineurs pour les aider à bien, bien, à bien soulager leurs problèmes de santé, mais quand ils filment, ils ont encore beaucoup de problèmes, ça demande beaucoup de, de produits encore, ils vont encore prendre beaucoup de médicaments pour bien stabiliser. C'est ce que je venais vraiment de lui demander. Alors totiko loba et ni ni nicotine on a niveau à poumon et ça la canine. même la pratique naile local à à à consita bana ba jeune monaka mingi il y a des problèmes tousser, donc il so y a des problèmes à tout moment. Et il y a des problèmes d'asthme, et il y des Il conséquences y cigarette na niveau de poumon. Donc il e, y e a une pratique à on appelle il y a des tousser à tout moment, même s'il n'est pas malade. Ko il est nicotine, il a causé des ya à la Il a causé des problèmes à la Il a causé des a a a ils comprennent n'ont problèmes n'a ma des kilo kilo. Aidera permettre à à capable il y a infection. Na beaucoup plus, outre a petit tôt les à tout moment. bila kuacha donc une jumelage promis yoté ligne a Jo to question, pass another question. What about people who smoke cigarettes? Uh, can they use e-cigarettes as a way uh, to stop smoking? Yeah, first of all, quitting smoking is very hard because yeah. of the brain's dependence on nicotine, which we just mentioned earlier. Mm -hmm. And this is especially bad if the person started smoking as a teenager. If you are a smoker, now is a great time to make a plan to quit so you can be as healthy as possible and, and prevent any further damage to your body from smoking. Mm -hmm. Right now, doctors recommend um, uh, people get support from counselors who specialize in this kind of work, like the ones at 802-QUIT, which you can see up on the screen. Um, this is a service in Vermont. Um, nicotine replacement patches and some medicines can also help people um, quit more successfully. Mm -hmm. Now some people wonder about vaping as a way to quit smoking. The studies that have been done on this have shown that this is not helpful. Most people who try this end up using both cigarettes and e-cigarettes which actually increases the harm by using either of these on their own. For example, people who use both products have been shown to have increased rates of stroke which causes brain, uh, brain injury. Mm -hmm. um, now, it is possible if someone is able to switch entirely to vaping mm -hmm. and quit smoking cigarettes completely. This may be beneficial for them. However, the goal after this should still be to quit vaping because this really hasn't been proven to be safe in the long term. Thank you. Good job. Alors, uh, j'avais demandé um, uh, Quand est-il de personnes qui fument les cigarettes peuvent t il uh, et utilise aussi les cigarettes électroniques pour arrêter de fumer elle venait de dire, arrêter de fumer est très difficile pour ces cas-ci. Vu la dépendance du cerveau à la nicotine. Donc, si votre cerveau est déjà dépendant à la nicotine, nous venons de parler en loin et en large, c'est très difficile d'arrêter de fumer. Surtout la personne qui a commencé à fumer à l'adolescence. Les adolescents, s'il vous plaît. Écoutez bien le message. Alors... Maintenant, il y a un programme ici à Vermont qu'on appelle 800 et Donc, si vous avez ces problèmes-là, ces programmes-là peuvent vous aider à pouvoir arrêter pour que vous ne puissiez pas avoir des conséquences précoces ou tardives au niveau du cerveau, au niveau des poumons, au niveau de l'organisme tout entier. Alors. Donc, c'est le moment d'arrêter de fumer pour être en bonne santé, s'il vous plaît, les jeunes, et réduire les méfaits du, ta, du tabagisme dans le corps. C'est ça le, le, le message clé d'aujourd'hui. Et aussi, les médecins recommandent aux personnes d'obtenir de l'aide, bien sûr, pour arrêter de fumer. Auprès d'un conseil, ce que nous venons de dire, oui, ça aide d'écoute. C'est le programme-là, bien spécialisé, il y a des conseils qui vont vous aider à arrêter de fumer. Ce n'est pas, pas un mythe, c'est facile. Alors, elle venait de dire aussi qu'il y a des patchs, des remplacements de la nicotine et certains médicaments peuvent également aider les gens à arrêter de fumer. bande koba bo tolobi-bo-hi. Moutouazou fumer, e-cigarette. Aoukou fumer lissousou, cigaretteounsoordinaire. Yango, toutoukoulo-ba-awa, oui, alors, mais il y très difficile pour moutouazouariter. Parce que vous déjà, le cerveau, nous a déjà... Ils ont dépendu de la nicotine. Donc, tout ce qui a été to tu ont expliqué naibandeli. Alors, bandes. Alors, les jeunes vraiment dans l'âge adolescence, l'adolescence. Ils ont passé pour la vie, pour la vie, la vie, pour vie, la nicotine, la vie, pour la ils la et il y a aussi des médicaments médicaments au et ça là ça pour mutoako ka sans toutefois arriver dans des complications tardives Alors le programme il 800 a 8 yango toti konini ko toti ko loba awa donc soko bengi ba ko aider yo il y a des conseils bien spécialisés pour vous aider à pouvoir arrêter alors tolobi bo et allez dans programme a swahili to kuna programme moja hapa ya, ya eh, munane, 802 quit donc donc tout a puke bakusailie juu awe ku, kuacha kuvuta iko mbaya kumaungu kukicho na kupumo Kwa kuevite, tushifike éviter i ku mbali yi il y a un médecin Biko, un médecin qui a fait des choses, qui a fait des choses, qui a fait des choses, qui a fait des choses, qui a fait des choses, qui a fait des Alors, on dit, selon les études, les gens qui utilisent les cigarettes, les cigarettes présentent des taux plus élevés d'AVC, ce qui provoque des lésions cérébrales. Donc, ba bare recherche inaonyesha ke wewe watu biko navuta mingi donc biko susceptible jo ku, ku pata ya nini ya AVC sisi e, na ile inaleta pia e, iko naleta pia ma, magonjwa mengi kunivyo ya, ya ya kicho na iko mbaya na kama inaleta magonjwa kunivyo ya kicho inaweza kupeleka mtu anaona kufa haiko haiko mzuri Uh, so um, the last question, uh, what can I do to help my child make good decisions around vaping use? <laughs> yes, so we want to keep these products out of the hands of children and teenagers mm -hmm. and legally you have to be 21 years of age to be able to buy tobacco products including e-cigarettes. Mm -hmm. But youth are finding a way around this and they might be asking older siblings, older relatives, um, sometimes even their parents to mm -hmm. buy these products for them. So know that these products are not safe and do not buy them for your mm -hmm. children. Mm -hmm. And next, think about having a conversation with the young people in your life about what they're noticing in their schools and their communities around vaping. And if it seems to you that your child is using substances or you discover that they are, try to talk to them about it in a non-judgmental way mm -hmm. and see if you can figure out why they're using those. Mm -hmm. And if you suspect that they have an addiction, get some support from a counselor or from their pediatrician. Mm -hmm. And Even if you are a parent or grandparent or caregiver who uses tobacco products yourself, mm -hmm. you can still encourage young people not to mm -hmm. use them. Mm -hmm. um, I work with a lot of adults or parents who, who have used nicotine products like smoking or cigarettes or using chew and they want to quit but they can't because it's really hard. And a lot of them wish that they'd never started. And so if that's you, that is okay to say that to young people in your life, to say that you wish that you had made a different choice. Mm -hmm. And lastly, it's so important that we help young people learn how to manage stress and anxiety and frustration and social pressures without using substances. Mm -hmm. So think about ways to help support um, young people in dealing with these feelings um, and help them find activities that they enjoy, that keep them busy, that connect them to their friends and their community um, and where they can achieve things that they'll be proud of. Good job, thank you so much. Alors, um, comme conseil, message d'aujourd'hui, Health Education, le message clé d'aujourd'hui, c'est qu'est-ce que nous pouvons dire, nous pouvons retenir aujourd'hui, que la cigarette électronique conduit à la mort, parce qu'il y a beaucoup de complications que nous venons d'énumérer ici, au niveau du cerveau, au niveau du poumon, et quand le poumon est attaqué, et aussi d'autres organes peuvent être affectés. Nous venons déjà de parler en loin et en large. Alors, que, quelle attitude qu'il faut avoir c'est des de, de conseils à nos jeunes de ne, pas, de, ne pas, de ne pas fumer. Parce que selon les lois, ici, à partir de 21 ans, l'enfant peut acheter la, la cigarette. Or, ce n'est pas bien quand l'enfant commence. Pour arrêter, ce sera difficile. Et s'il si n'arrête pas, il y aura des complications tardives. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire il y, a, il y a un message à décler pour les parents, les grands-parents, tout ça, euh, ceux qui fument déjà, il est important de déconseiller à nos jeunes de ne pas filmer. Et ceux qui, qui, qui, qui euh, filment déjà, il y a des programmes bien spécialisés qui peuvent les aider à pouvoir arrêter pour éviter toutes ces conséquences dont nous venons d'énumérer en loin en large dans cette émission. Tout a été clair. Alors, Tolobi boy Bandeko. Et e Tout ce qui est en Italie, cigarettes sont de Tout le monde a des conséquences dans le niveau de mais aussi des complications qui ont affecté les organes. pour éviter que les jeunes, les bilingues, les dans la pratique, parce que les jeunes à 21 ans. Alors, bandeko, on déjà parents parents. important que les gens de la communauté à travers et Pour les gens conséquences vraiment néfastes, négative pour les cigarettes bashingi kule mkulu ya kuvuta si, e, e i cigarette be cigarette nyingine juu iko iko mbaya juu ya mwili kukicho ku na kama mtoto iko na vuta iko na ashe, vuta ashiache atafika na kukufa ma komplikasyon kwa ya mingi tonatoa mkusema be wazazi bote batate bote bebiko na vuta touta tousairie batoto yetu bayi kuluye bashingi tuba kule mkulu ile pasibe tu konde deja tu konona makonsekansi. ma et puis, d'une manière générale, la population, tout ça, il tout, tout pour que, pour que, pour que, pour que, pour pour Il y a un problème majeur, So uh, I think I'm gonna ask you maybe one question. So, um, where is your? Uh, can you talk about your future? <laughs> oh. to be a pediatrician. I, I or <laughs> psychologist, uh? Maybe I have. I have. Um, the UVM pediatric staff is incredibly helpful, like Dr. Pharisee. Um, yeah. So I'm really not sure. I'm, I'm st I just finished my first semester. Oh, okay. um, so I'm trying to keep my options very <clears throat> open, but um, I've had incredible mentorship already. So maybe pediatrics, who knows? Oh okay. <laughs> So open. do you have something to say about our show? How do you think about this show to the community, the impact to the community? Can you say something? Yes, oh, I am TV so <laughs> honored to be included in this show. Thank you yes. so much. And I am so happy to make connections with, yeah. with you and with community, community members. And yes. okay. um, I think Lauren and I are both just very invested in building strong communities and, and strong neighborhoods. Um, and it starts with connection. So thank you for having us. Ah, thank you too uh, for having you guys to, uh, to my TV show. So It was very, very uh, informative. I think when, uh, in the future, we're going to organize a one with a, a big, large community. So mm -hmm. we're going to have uh, many interpreters. Oh, great. So, uh, yeah, we can do at uh, the same time, Kibembe, uh, Kikongo, Swahili, Lingala, French. So to be great. Um, yeah, yeah, please be in touch if there's ways that we can support your show or connect you with um, with other guests, potentially, or yes, if there's okay. things that we can come back and, and help with. Thank yeah. you. Yeah, thank you so much. Appreciate it. Okay. Do you have something to say? No. Just <laughs> Thank you for the opportunity, and, and what you're doing is so critical to reach communities. Uh, Dr. Faresi and I only speak one language, so that really limits who we can reach our message to, so you're doing a great service. by. Broadcasting this across very, many different languages and communities. Okay, thank you so much. Alors, mes amis, merci beaucoup. Uh, in Swahili, on dit akshanti. In English, thank you. In Lingala, uh, matondo. Uh, Aujourd'hui, on avait l'honneur et le plaisir, pour la première fois en 2023, pour cette année nouvelle, de recevoir Dr. Lee et puis um, l'étudiante Lauren. Et comme nous venons de le dire, le docteur est pédiatre pneumologiste et s'occupe des maladies des enfants concentrées sur les poumons. Elle voit beaucoup de choses et pratique beaucoup de choses. Ce sont nos invités d'aujourd'hui pour la première fois. Et le sujet était très important. Et espérons que dans les jours à venir, nous allons organiser une rencontre avec elle. Comme ça, elles vont faire encore d'autres... Ils vont donner d'autres enseignements qui vont nous aider. Mais aussi à travers elles, nous allons encore nous connecter avec d'autres médecins des différents départements, pourquoi pas euh, le programme de euh, Health Education, euh, ou Medical Education, avec la faculté de médecine, pour essayer un peu d'entraîner le. Les, les, les, les, les, les, les médecins à comprendre aussi, à avoir une, une bonne approche envers les, les immigrants, tout ça, parce que c'est très important pour la communauté. Donc, nous disons merci pour tous nos amis qui nous ont suivis, mais aussi à l'équipe de Channel 17, à Jordan et toute l'équipe pour le support. Et ça, c'est le premier numéro des 10 mois de janvier 2023. Espérons encore nous retrouver et, le mois prochain dans un autre et, et, numéro. Et là, c'était votre et, humble serviteur, Dr. Gilles qui était là au micro pour présenter et, cette émission. Et à la prochaine, nous disons ciao et au revoir. Et bye bye. <rire>